Bonjour les amis, investir 200 dollars pour recevoir 150 000 dollars, j'imagine que le titre vous a un petit peu étonné. Eh bien je, vous ai, je vais vous expliquer dans quelques instants ce dont il s'agit. Donc en fait euh, j'ai investi euh, 200 dollars pour recevoir un capital de 150 000 euros. Comment ça fonctionne Eh bien c'est le système des propres firmes que j'ai découvert il y a peu de temps. Donc il s'agit de passer des tests euh, auprès de sociétés pour euh, obtenir un capital qui vous permettra de trader. Donc vous savez que bon apprendre une méthode de trading c'est très bien mais après pour arriver à en vivre il faut bien sûr avoir un capital minimum parce que si vous voulez gagner mettons 5000 euros par mois eh bien c'est pas en ayant un capital de 1000 euros au départ que vous allez pouvoir faire ça. Donc c'est une très bonne solution qui est proposée là. Donc vous investissez seulement 200-300 dollars ou euros bien sûr et en échange si vous passez les tests, si vous montrez donc en passant un test sur un compte démo que vous avez des bons résultats avec votre méthode et eh bien euh, ces sociétés vous accordent un capital qui peut être de, de 25, 50, 100, 150 000 ou plus. Moi j'ai choisi 150 000 et ça vous permet à ce moment-là de trader et de gagner donc des sommes importantes puisque vous pouvez recevoir 80% de vos gains et vous leur laissez 20%. Ça me semble tout à fait correct comme solution. Donc il y a des sociétés connues qui font ça depuis de nombreuses années et donc je me suis lancé là-dedans pour, pour tester ça et je l'ai proposé donc à mes étudiants. Il y a pas mal d'étudiants qui se sont inscrits pour que je les accompagne dans cette expérience. Il faut d'abord bien sûr qu'ils suivent ma formation au market profile parce que c'est selon moi la meilleure méthode pour arriver à avoir des bons résultats avec cela. Donc qu'est-ce que c'est le market profile Si vous ne connaissez pas le market profile, eh bien euh, vous savez que euh, c'est une configuration un petit peu différente. Vous voyez, on a des lettres ici. Ça nous permet de voir euh, à quel niveau de prix... Euh, le marché se positionne le mieux. Donc vous voyez cette, cette forme un petit peu particulière euh, donc euh, des graphiques. Et à côté de ça, donc euh, on a le carnet d'ordre. Très utile également le carnet d'ordre parce que ça vous permet sur les futurs de voir réellement le nombre d'ordres qui sont passés aussi bien à l'achat qu'à la vente. Et ensuite... Vous avez ici le, le footprint qui vous permet de voir les contrats qui sont réellement euh, achetés et vendus. Donc tout ça nous permet à ce moment-là de, de déterminer euh, très rapidement puisque ça se joue en quelques secondes si le marché va monter et si le marché va descendre. Et comme vous voyez donc ça monte et ça descend assez vite. On est ici sur le SP500, sur le mini SP500 et chaque mouvement d'un point correspond à 12,50$. C'est vous dire si ça, si ça bouge très vite et si on peut faire des gains ou des pertes très rapidement. Donc il est important d'avoir une méthode bien sûr efficace et avec tous les outils que je donne dans ma formation, eh bien je suis convaincu que je vais avoir pas mal d'étudiants qui vont se lancer là-dedans et arriver à des bons résultats. Je vais bien sûr les coacher et si vous ça vous, ça vous dit, eh bien je vous invite également à vous inscrire à, à ma formation Market Profile et à ce moment-là donc via les différents groupes j'ai créé un groupe Facebook et un groupe WhatsApp. Je vous assisterai donc pour euh, à la fois vous aider à bien maîtriser le Market Profile et les différents outils qu'on a ici et également donc euh, participer si vous le voulez pour acquérir un, un capital euh, important pour pouvoir trader, pour pouvoir vivre du trading. Donc il y a différentes sociétés qui proposent ça. Comme moi j'utilise la plateforme euh, Tradovate. j'ai cherché des sociétés qui permettaient de trader avec cela puisque c'est ce que j'enseigne dans ma formation. Et donc il y a notamment Elite Trader qui me semble la mieux adaptée à, à cela. Les exigences sont moins, moins fortes qu'avec euh, Topstep qui est une autre société également qui propose la plateforme Tradovet et donc vous voyez vous pouvez passer ici des tests pour obtenir 10 000 euros 25 000 euros 50 000 euros 75 000 euros 100 000 euros 150 000 euros 250 000 euros 300 000 et vous avez ici en vert chaque fois donc le montant que vous avez à payer donc pour euh, pouvoir participer et si vous passez donc avec succès les évaluations et bien à ce moment-là il vous attribue un capital. Bien sûr il ne faut pas faire, euh, faire n'importe quoi avec ce capital et donc c'est pour ça que vous passez les tests. Il y a certaines règles qui sont très bien parce que ça vous permet de vous discipliner. Par exemple donc si on voit ici à 50.000 euros et eh bien vous avez un maximum drawdown de 2.000 dollars et votre objectif est d'arriver à avoir euh, 3.000 dollars donc euh, de gains. Donc chez eux ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de limite dans le temps donc euh, vous pouvez mettre deux mois si vous voulez faire ça. Simplement chaque mois vous devrez payer la somme qui est ici. Donc si vous arrivez à faire ça en 10 jours c'est parfait. Donc le minimum qu'ils exigent c'est 5 jours de trading. Donc si vous arrivez en 5 jours à obtenir donc les 3000 euros de profit ben, c'est parfait. Mais vous ne pouvez pas les obtenir en moins de temps. Donc si vous, faites, si vous avez eu de la chance que vous faites en une journée les 3000 euros ben ce n'est pas valable donc euh, il faut minimum 5 jours, ça leur permet de voir un petit peu comment vous tradez durant plusieurs jours et à ce moment-là donc vous passez le test et ils vous donneront accès donc euh, à un capital et bien sûr vous aurez aussi des règles perte minimum, drawdown minimum, etc., pour arriver à, à continuer à avoir ce, ce capital. Maintenant, si à un moment donné, vous n'arrivez pas à passer les tests, par exemple, ou, en, ou ensuite à continuer avec le capital qui vous attribue, vous pouvez faire un reset, donc vous repayez une certaine somme, et à ce moment-là, vous pouvez refaire une évaluation. Donc c'est pas mal comme système pour vous mettre dans des conditions sérieuses, avec une discipline pour après arriver à trader de manière efficace et gagner votre vie avec cela. Donc euh, vous voyez moi j'ai pris 150 000 d'évaluation donc c'est 295 dollars. Maintenant j'ai trouvé un, un code de réduction j'ai payé à peu près 200 dollars, c'est pour ça que je vous annonçais 200, 200 euros pour arriver à obtenir 150 000 euros donc 150 000 euros. J'ai un drawdown maximum de 5000 dollars donc ça me laisse une certaine souplesse et un target donc de 9000 dollars donc c'est l'objectif 9000 dollars que je dois faire. Idéalement en un mois si je ne veux pas repayer une deuxième fois mais euh, donc euh, si je mets 2 mois même 3 mois ce n'est pas grave à 200 ou 300 dollars le mois donc euh, si après je reçois 150 000 dollars pour trader ça vaut quand même la peine. Donc j'ai commencé il y a deux jours donc le 10 octobre euh, pour le moment je n'ai fait que des trades gagnants donc avec ma méthode ça vous démontre quand même que c'est pas mal euh, efficace euh, ma méthode de market profile. Donc euh, vous voyez en 8 trades j'ai eu euh, donc 7 trades gagnants et un trade flat donc avec cela pour le moment je suis à 337,50$ donc en, en deux jours, bon je n'ai pas tradé beaucoup, j'ai tradé que quelques minutes hein, bien sûr mais ça vous permet bien sûr, euh, vous pouvez trader plus si vous le voulez mais je ne trade pas plus pour le moment, c'était juste pour tester un petit peu le système et la méthode. Et bien sûr donc ouais. j'utilise différents graphiques, j'ai trois écrans devant moi et ça permet donc de voir euh, ouais. les différentes euh, euh, données que j'ai besoin pour trader efficacement. Donc vous voyez market profile, euh, carnet d'ordre donc le market profile que j'ai ici à ma gauche. Vous voyez le market profile qui est vraiment un outil extraordinaire que je vous recommande. Et euh, donc le carnet d'ordre évidemment ça permet de réagir très rapidement et de voir donc les ordres à l'achat, les ordres à la vente et bien sûr bon, j'utilise encore les, les bougies euh, japonaises pour voir les niveaux. Vous voyez aujourd'hui on est dans, dans un range comme ceci ici donc entre les plus hauts et les plus bas vous voyez et il y a moyen de profiter à ce moment-là de, de ces mouvements lorsqu'on maîtrise bien euh, ces différents outils. Donc, on gagne très vite hein, puisque vous voyez à quelle vitesse ça bouge et à raison de, de 12,50$ le point, ça bouge très très vite et on fait rapidement des gains. Bien sûr on peut faire des pertes comme tout système de trading, le tout est de bien maîtriser ça, pas faire d'over trading non plus, pas trader trop, être bien concentré sur ce qu'on fait et en quelques secondes donc vous faites vos trades et vous faites vos gains. Donc pour le moment j'ai testé le système avec seulement un contrat, avec euh, donc euh, ce que j'ai choisi donc 150 000 euros je peux aller jusqu'à 18 contrats donc je ne risque pas de, de, de mettre 18 contrats mais euh, bon ça vous, je pense que c'est une bonne évaluation euh, 200 ou 300 dollars d'investissement je pense que ce n'est pas exagéré et pour obtenir après 150 000 euros donc c'est pas mal. Donc ce système de, de euh, de propre firme je trouve ça vraiment, vraiment super. Si vous n'avez pas de capital bien vous pouvez y accéder et après bon ben vous pourrez vivre du trading si vous faites de bons résultats. Moi je vous invite donc à, à utiliser cette méthode mais apprenez d'abord une méthode efficace de trading. Je vous recommande ma méthode market profile parce que j'enseigne le market profile, le carnet d'ordre, le footprint et je vous suis bien sûr après, euh, je vous assiste pour que vous maîtrisiez bien ça et que, que vous puissiez après accéder à ce système donc de, de propre firme et avoir un capital confortable pour trader. Donc vous gardez 80% donc si vous faites 10 000 euros par mois de gains et eh bien vous gardez 8 000 euros eux se gardent 2 000 euros Donc je pense que c'est vraiment très honnête comme système et vous n'avez pas de risque puisque bon, vous, vous perdez juste ce que vous payez euh, tous les mois comme, euh, comme investissement. Et encore je crois qu'une fois que vous avez le capital, euh, vous récupérez votre investissement. Enfin je n'ai pas encore toutes les informations mais ça me semble très très bien comme système. Donc vous ne prenez aucun risque, c'est eux qui prennent les risques. Bien sûr votre compte est coupé si vous faites une perte trop importante, donc vous avez une limite de perte. Vous-même vous pouvez mettre une limite de perte quotidienne sur Tradovate. Donc vous pouvez tout à fait sécuriser ça. Vous ne prenez aucun risque, c'est eux qui prennent un minimum de risque. Mais je pense que c'est vraiment un système à utiliser lorsque vous êtes trader débutant et que vous n'avez pas un gros capital. Parce que c'est bien sûr le problème de beaucoup de traders débutants, ne pas avoir le capital pour pouvoir passer du temps et vivre du trading. Encore qu'avec ma méthode donc il ne faut pas trader toute la journée, il ne faut pas être toute la journée devant les écrans, je vous le déconseille d'ailleurs parce que si vous faites 2 heures de concentration par jour même si vous les répartissez à différents moments de la journée ben c'est plus que suffisant avec le scalping. Donc si vous voulez gagner de l'argent en trading eh bien voilà le, le parcours que je vous propose 1 donc euh, vous inscrire à ma formation Market Profile. Scalping et Market Profile c'est bien aussi parce qu'à ce moment-là vous, euh, vous aurez la possibilité de bien maîtriser les marchés en bougies japonaises. Donc vous voyez ici je suis on est sur le 1 minute, ça vous permettra de comprendre également euh, comment évoluent les bougies et comment on peut scalper avec les, les bougies japonaises. Et après bien sûr, vous apprendrez donc le market profile, donc outil extraordinaire, vraiment fantastique. Et puis le carnet d'ordre, le footprint et vous aurez tous les outils pour devenir un trader performant. Voilà j'espère que ma vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et j'espère que vous aussi vous pourrez bientôt donc investir 200 euros pour obtenir 150 000 euros c'est ce que je vous souhaite et donc je vous assisterai pour, pour arriver à, à arriver à ces résultats là et à gagner vraiment plusieurs milliers d'euros tous les mois en prenant très peu de risques et si vous êtes intéressé donc par euh, donc ce, ce système de prop firm et eh bien je vous mets sous la vidéo donc un lien c'est un lien de parrainage qui vous permettra donc de vous inscrire à Elite Trader et une fois que vous serez inscrit je vous, je vous assisterai bien sûr. Euh, euh, si, soit vous avez déjà une méthode, soit vous, avez, euh, vous prenez ma méthode euh, de, de scalping et euh, de market profile mais vous êtes libre euh, de vous inscrire à, à cela. J'ai un lien, je vous donnerai également des codes de réduction euh, s'ils fonctionnent toujours. Donc je chercherai si moi je peux en obtenir, sinon je vous donnerai les codes que j'ai obtenus moi-même pour obtenir 25% de réduction. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir